Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être à mon avis très rapide pour vous montrer une astuce qui est assez sympa euh, pour créer une glace en fait avec Unity très facilement. Donc j'ai ici positionné un cube rouge sur la scène qu'on peut voir ici en plein milieu et on va maintenant voir comment on peut faire très simplement une vitre devant ce cube. Donc je vais ici modifier un cube bien plus grand, je vais ici... Hop, le retrécis un tout petit peu, bon l'épaisseur n'a pas grande importance et vous pouvez voir qu'ici euh, ça couvre en fait, ça, ça, je ne vois pas à travers l'idée c'est de rendre transparent ici euh, le matériel en utilisant le shader donc on va créer un nouveau matériel qu'on va appeler euh, glace tout simplement et je vais euh, bah, ici par exemple choisir la couleur. On pourrait euh, dans le cadre d'une vide par exemple prendre un bleu un peu plus euh, voilà un petit bleu comme ça assez sympa. Et on va maintenant on voudra ici euh, bah, voir à travers évidemment. Donc on va changer ici son shader qui est en standard par défaut. On va choisir le gay ici transparente et bump diffuse. Et là pour le moment rien du tout. C'est toujours exactement pareil sauf que je vais pouvoir jouer, jouer ici avec la couleur au niveau de l'alpha. Et là on peut voir que je vois à travers cette vitre. Donc ça peut être assez sympa, vous voyez, qu'en quelques secondes on arrive à faire ici euh, une vitre, tout simplement, et on va voir au travers. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Et on peut même, grâce ici euh, à la texture, récupérer ici, j'ai récupéré sur internet une euh, glace texture tout à fait classique euh, sur Google. Je vais la glisser ici et on va avoir ici un petit effet, vous voyez, moucheté donc c'est pas plus compliqué que ça vous pouvez voir que c'est très simple avec cette petite astuce, on modifie tout simplement le shader euh, du matériel et évidemment ici on en fait ce qu'on veut, vous pouvez choisir des textures un peu plus adaptées là j'ai pris la première qui voilà, donc petite astuce rapide mais je pense que ça peut être utile, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, bye bye